Moi, c'est surtout de mettre en place une nouvelle habitude de m'observer et de voir qu'en fait, euh, tout est là. Toutes les réponses sont, sont juste devant moi. <rire> Ça m'a permis, oui, d'avoir les réponses assez vite, en fait, de ce qui se passait et de comment je pouvais changer les choses. Et après, en fait, surtout, c'est que j'ai osé, en fait, dépasser mes peurs et j'ai osé la, euh, bah, euh, créer du changement, quoi. Euh, j'osais pas en fait par exemple euh, partir de chez moi, déménager et c'est ce que j'ai pu faire grâce à, en fait, à, à, ce, à ce programme euh, qui m'a permis en fait, de voir où étaient les blocages en fait, et d'accepter qu'effectivement à un moment il y a des peurs, que ça fait partie aussi de ça qu'il y a des zones d'inconfort et que ça fait aussi partie euh, de, de ça et d'y aller et euh, voilà moi c'est un, un énorme changement chez moi pour pouvoir avancer en fait j'avais euh, j'avais comme quelque chose qui me retenait je savais pas ce qui faisait que je pouvais pas bouger et en fait avec ce programme euh, juste par l'observation et la compréhension de ce qui se passait j'ai pu en fait amorcer le changement alors suite à ce programme les changements intérieurs et extérieurs que j'ai ressentis euh, sont incroyables d'abord intérieurement évidemment se sentir mieux vibrer différemment euh, avoir des énergies euh, beaucoup plus positives, être beaucoup plus sereine, apaisée, comprendre, déculpabiliser. Beaucoup. Je crois que ça, pour moi, ça a été énorme, la déculpabilité. S'occuper de soi sans culpabiliser, être un peu plus égoïste sans culpabiliser, ça a été euh, pour moi une révélation. Et forcément, quand on va mieux intérieurement, ben ça, ça se produit à l'extérieur. Les rencontres sont différentes. Euh, ce qui se passe chez nous est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus sain, beaucoup plus tranquille. Et, euh, et voilà, donc euh, pour moi, ça a été vraiment euh, quelque chose d'extraordinaire. Les, les, les rencontres euh, de nouvelles personnes, ça a été pour moi très... Euh, J'étais très sceptique, hein, je ne vous cache pas que pour moi, j'attendais de voir. Voilà, je suis quelqu'un de très cartésien, très pragmatique, j'attendais de voir. Et j'ai vu tout de suite le changement sur, pour moi, déjà intérieurement. Et puis les, les, les premières rencontres ont été assez, assez incroyables, vraiment.